Parler du cinéma en français dans la série « Le vocabulaire utile ». Bonjour Dans cette vidéo, vous allez apprendre du vocabulaire essentiel pour parler du cinéma en français. Vous pourrez dire quel genre de film vous aimez, quels acteurs, quels réalisateurs. Vous saurez aussi comment demander un billet pour aller au cinéma. Vous pourrez comprendre la description d'un film, les étapes et les personnes du monde du cinéma. Vous allez également découvrir des films français ou francophones très connus. Pensez à activer les sous-titres en français. Le cinéma. Nous appelons également le cinéma le septième art. On dit aussi le grand écran. Voir un film sur grand écran, c'est plus agréable qu'à la télévision. Si on vous demande, vous aimez aller dans les salles obscures On vous parle de cinéma. Si vous aimez le cinéma, vous êtes cinéphile. Vous êtes cinéphile, vous Parlons des films. Quand on dit un film, en général, on comprend un long métrage. Un long-métrage est un film qui dure plus d'une heure vingt ou une heure trente. Un court-métrage est un film qui, comme son nom l'indique, est beaucoup plus court. Il dure en général quelques minutes, maximum 15 minutes. Aujourd'hui, nous allons parler des longs-métrages, des films. Les films les plus fréquents que vous allez voir au cinéma. Prenons un exemple de film. Regardez cette photo ici à gauche, c'est l'affiche du film. Vous avez aussi le titre du film, il s'appelle « Intouchable », c'est le titre du film. Nous voyons ici la date de sortie, c'est-à-dire le premier jour où ce film a été diffusé au cinéma. Nous avons ici les réalisateurs. Éric Toledano et Olivier Nakache, Deux hommes, donc deux réalisateurs. Au cinéma, le terme « metteur en scène » est un synonyme de réalisateur. Nous avons aussi les acteurs. Nous avons deux acteurs très connus que vous voyez sur l'affiche. François Cluzet à gauche et Omar Sy à droite. Il y a aussi dans le film Anne Lenny qui est une actrice. On dit aussi comédien, comédienne. Avant de voir un film au cinéma, il y a plusieurs étapes. Commençons par le début. Un film, ça commence par quoi Ça commence déjà par une idée d'histoire. Donc il faut écrire un scénario. Ou alors faire une adaptation, adapter une histoire. Par exemple, le film Intouchable est une adaptation d'un livre. Il est tiré d'un livre. Ce livre a été écrit à partir d'une histoire réelle. Ensuite, pour faire un film, il faut un producteur. Il faut trouver l'argent nécessaire pour produire le film. Un film demande un gros budget. Ensuite, il faut choisir les acteurs et actrices. Pour cela, en général, les acteurs et actrices font des essais. Ils passent un casting. Quels sont les genres de films On dit les genres cinématographiques. Il y a des comédies. Intouchable est une comédie dramatique. Il y a aussi des comédies romantiques, avec une rencontre et une histoire d'amour. C'est le cas par exemple dans le film L'Arnaqueur, avec deux acteurs français très connus, Romain Duris et Vanessa Paradis. Le titre du film d'ailleurs est un jeu de mots. Un arnaqueur, en langage familier, est un escroc, quelqu'un qui vole. L'orthographe du mot arnaqueur est modifiée pour retrouver l'orthographe de cœur. Oui, nous sommes dans une comédie romantique. Si les films que je vous présente dans cette vidéo vous intéressent, cliquez pour voir l'article du blog où je vous propose plus d'informations ainsi que les bandes annonces des films. Il y a aussi des drames. Contrairement aux comédies dramatiques, en général dans un drame, on ne rit pas. Il y a des événements difficiles, hein, de la souffrance... Les histoires familiales sont souvent les sujets des drames, hein, comme dans ce film assez récent de Xavier Nolan, un jeune réalisateur canadien. Ce film s'appelle « Juste la fin du monde ». On n'a pas envie de rire quand on entend ce titre, n'est-ce pas On peut aussi voir des films d'aventure. L'histoire se déroule dans de beaux paysages, comme dans le film de Jean-Jacques Hano. L'acteur principal est en fait l'ours. Ce film est un film d'aventure, mais aussi un drame et un film familial. Très souvent, les films sont à la limite de deux voire trois genres, comme c'est le cas ici. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez voir des films historiques, inspirés d'événements réels. Souvent, on dit dans ce cas que l'histoire est romancée. Elle est adaptée pour plaire au cinéma. Certains détails sont imaginés. Dans le film Diplomatie, on tremble car Paris est menacée d'être détruite en août 1944. Mais la ville sera finalement sauvée après des discussions entre les deux personnages que vous voyez sur l'affiche. Les personnages sont joués par deux excellents acteurs, André Dussolier à droite et Niels Arestrup à gauche. Il y a aussi des films policiers. Là, vous verrez des crimes, des braquages et des enquêtes. C'est le cas pour le film « Mérine, l'instinct de mort », qui est la première partie de deux films consacrés à une personne réelle, un gangster qui a vécu en France. On dit aussi que c'est un biopic, car ces films retracent la vie d'une personne avec les événements réels et les véritables noms des personnes. Ici, c'est Vincent Cassel qui incarne le rôle de Mérine. Vous aimez les films d'action Vous trouverez des courses-poursuites et des cascades. Un film très connu en France est Taxi. Vous pourrez suivre les personnages dans les rues de la ville de Marseille, dans le sud de la France. Ce premier film a eu une suite avec Taxi 2, 3 et 4. On annonce un cinquième volet à cette saga pour 2018. Avis aux amateurs d'action. Une saga est une histoire avec plusieurs épisodes et de nombreux rebondissements, c'est-à-dire des événements inattendus qui relancent l'histoire. Vous connaissez bien sûr la saga Star Wars. En parlant de Star Wars, aimez-vous les films de science-fiction Ce sont les films qui se passent dans le futur, dans un monde imaginaire. En général, il y a des effets spéciaux. Luc Besson a réalisé des films à succès comme par exemple « Le 5 élément » qui se passe au 23e siècle avec des voitures volant entre les immeubles et Bruce Willis. Si vous aimez les émotions fortes, vous pouvez aussi aller voir des films d'épouvante, appelés aussi « films d'horreur ». Ce sont des films qui créent de la tension, de la peur et même de l'angoisse avec un suspense très fort et de la violence, beaucoup de violence. C'est un genre peu développé dans les films francophones. Haute Tension est un exemple de film d'épouvante avec deux bonnes actrices, Cécile de France et Wayne. Cécile de France est une actrice belge, oui, oui, malgré son nom. Et Wayne est également une réalisatrice talentueuse. Si vous préférez les jolies histoires sans aucune violence, vous pouvez choisir des films d'animation. Pas d'acteur humain ici et une morale à la fin du film qui peut plaire aux enfants et aux adultes. Ce film, Ma vie de courgette, est un film franco-suisse récent qui a eu beaucoup de récompenses et qui a même été nommé aux Oscars 2017 dans la catégorie Meilleur film d'animation. Il a été réalisé entièrement en pâte à modeler. Les personnages ont été créés manuellement et filmés image par image. C'est un énorme travail qui a demandé des années de préparation et de tournage. Chaque jour, seules 30 secondes de film étaient tournées. Les films d'animation français sont très appréciés à l'étranger. La plupart des films d'animation sont réalisés par des ordinateurs. Les voix sont humaines avec des acteurs que l'on appelle des doublures voix. Voilà, vous en savez beaucoup plus sur les genres des films. Vous pouvez maintenant dire quel genre de film vous préférez et vous pouvez comprendre la fiche technique d'un film. Voyons maintenant un peu plus de vocabulaire sur les étapes de création d'un film. Parlons du tournage. Tourner un film, c'est réaliser les scènes du film. Le tournage peut se dérouler en intérieur ou en extérieur des termes qui signifient en fait « à l'intérieur » dans une maison ou « à l'extérieur ». Le film Intouchable a été tourné dans un hôtel particulier parisien, mais aussi à Cabourg, en région parisienne, en Savoie. Avant le tournage, les acteurs doivent apprendre leur texte, suivre les conseils du metteur en scène. Ils doivent se préparer pour interpréter leur rôle. On dit aussi « jouer un rôle ». Dans Intouchable, Omar Sy joue le rôle de Driss. Il joue le personnage de Driss. On dit qu'un acteur qui a du talent a un bon jeu. Il joue bien. Sur le tournage, on dit aussi « sur le plateau, il y a des figurants ». Ce sont des personnes que l'on voit dans le film mais qui ont des rôles très minimes. Ils passent, ils occupent les lieux beaucoup de figurants ne parlent pas. Leur cachet, c'est-à-dire ce qu'ils gagnent, dépend de leur temps de présence sur le tournage et s'ils parlent ou pas. Sur le tournage, il y a aussi beaucoup de techniciens. Je ne vais pas vous parler dans cette vidéo de tout le vocabulaire des professions nécessaires pour un film, ce serait un peu trop technique. Quand le tournage est terminé, une autre étape importante est le montage. Il faut choisir les meilleures scènes, les organiser pour créer la succession du film. On dit que certaines, certaines scènes pardon, sont coupées au montage. Ensuite, il faut ajouter la musique sur les scènes. La bande originale d'un film, c'est l'ensemble de ses musiques. Quand le travail technique du film est terminé, et qu'une date de sortie est décidée, la phase de promotion commence. Le film est présenté avec une bande-annonce, hein, c'est-à-dire des extraits du film qui vont donner une idée au spectateurs, leur donner envie de voir ce film. Le réalisateur et les acteurs principaux font la promo du film en répondant à des interviews, des entretiens. Il parle de l'histoire, des personnages, il raconte parfois les coulisses du tournage, c'est-à-dire ce qu'il s'est passé et qui n'a pas été filmé, quelles étaient les relations entre les acteurs, il raconte des anecdotes, certains incidents ou événements euh, amusants. Cette phase de promotion est très active les jours précédant la sortie du film. C'est souvent comme ça que vous découvrez un nouveau film et que vous allez décider d'aller au cinéma. Ça y est, le film est sorti. On dit qu'il est à l'affiche ou en salle. Devant les salles de cinéma, on voit toutes les affiches de films. Quand un film est présent dans de nombreuses salles du pays, on dit qu'il est bien distribué. C'est la distribution. Le jour de la sortie, tout le monde veut savoir combien d'entrées a réalisé le film, c'est-à-dire combien de personnes ont payé pour voir le film au cinéma. C'est un indicateur de succès du film. Vous avez décidé de voir un film. Vous allez au ciné. Vous allez payer une entrée ou une place. Ce sont des synonymes quand on parle du cinéma. Vous avez peut-être droit à une réduction selon votre situation. Enfants, étudiants, demandeurs d'emploi, seniors... Les grands distributeurs de cinéma proposent aussi des abonnements, des cartes de fidélité qui vous permettent de payer votre place moins cher. C'est intéressant si vous allez souvent au cinéma. Certains films ne sont pas conseillés aux jeunes publics. Vous pouvez voir des indications sur l'âge minimum autorisé. Chaque pays a sa classification, interdit au moins de 12 ans, par exemple. La mention « tout public » signifie qu'il n'y a pas de restriction. Vous allez ensuite choisir l'horaire de la séance. Selon les cinémas, il y a plusieurs séances par jour et en général, plus de séances le week-end. Enfin, renseignez-vous sur la durée du film. Vous pouvez choisir aussi de voir un film en version originale, en VO, c'est-à-dire dans sa langue d'origine. Les films étrangers sont parfois doublés. Des doublures voix sont proposées dans votre langue. Ainsi, vous n'entendez pas la langue originale. C'est très courant en France pour les films étrangers. Vous pouvez aussi choisir de voir une version originale sous-titrée. Vous écoutez la version originale et vous pouvez lire les sous-titres dans votre langue. Voyons maintenant comment acheter une place de cinéma quand vous vous trouvez à la caisse du cinéma. Voici un exemple de dialogue. Bonjour, je voudrais deux places pour juste la fin du monde. Pour la prochaine séance Oui, la séance de 21h s'il vous plaît. Vous avez un abonnement Non mais on a une réduction étudiant et une autre demandeur d'emploi. Voici nos cartes. Très bien, ce sera 16 euros s'il vous plaît. En carte ou en espèces En espèces. voilà, 50 euros. Merci. Voici la monnaie et vos billets. Salut excellente séance. Voilà, vous êtes prêts pour acheter votre billet maintenant. Voilà, vous entrez dans la salle. Que voyez-vous Au fond de la salle, il y a l'écran. En début et fin de film, le générique défile sur l'écran. Vous allez vous asseoir dans un fauteuil confortable. Parfois, les rangées sont numérotées et vous devez trouver votre place. Sinon, vous choisissez la place que vous voulez. Cette salle est presque vide. Il y a très peu de spectateurs. Le film a du succès il a battu un record d'entrée. Il a de bonnes critiques. Il est présenté dans des festivals de cinéma. Remarquez que l'on dit un festival et des festivals. Ce n'est pas le même pluriel que pour cheval, chevaux. Le festival de Cannes est connu mondialement. Beaucoup d'acteurs rêvent d'aller sur la croisette, de monter les marches. Un vocabulaire spécifique à ce festival. Un film peut être nommé dans des cérémonies de remise de prix très prestigieuses. Beaucoup rêvent d'une nomination aux Oscars ou aux Césars, les récompenses françaises, c'est très bien aussi. C'est important pour les films de recevoir des prix, des récompenses. Ils sont alors très connus et peuvent être distribués dans de nombreux pays. Les acteurs primés, récompensés, obtiennent ainsi plus de reconnaissance. Revenons à Intouchable. Ce film a connu un très grand succès. Il a déjà eu plus de 52 millions d'entrées dans le monde. Il a également obtenu de nombreuses récompenses très prestigieuses. Ce film a été adapté à Hollywood et Bollywood. Omar Sy tourne maintenant aux États-Unis. Le monde entier découvre cet acteur qui a été élu personnalité préférée des Français en 2016. Magnifique, non Si vous n'avez pas encore vu euh, ce film intouchable, regardez-le en DVD ou en téléchargement légal sur Internet. Et si vous l'avez déjà vu dans votre pays, regardez-le à nouveau en français. Il y a beaucoup de langages, familier, mais ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tout. Quand on a vu un film, ce qui est intéressant... C'est d'en parler avec ses amis, de donner son avis. C'est un avet, c'est-à-dire un film très mauvais, ou au contraire un chef dœuvre une petite merveille géniale, un film extraordinaire. Dans une autre vidéo, vous trouverez du vocabulaire pour exprimer ce que vous avez aimé ou pas dans un film, avec du vocabulaire courant et familier en français. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir des films, de lire des critiques de films, de regarder des bandes-annonces et d'aller au cinéma. Consultez l'article de blog pour visionner les bandes-annonces et retrouver des liens utiles. Si vous voulez apprendre plus de vocabulaire et connaître des informations sur la langue française et sa culture, suivez le blog Nathalie Fleu en vous inscrivant à l'infolette du vendredi. C'est gratuit et le lien est dans la description en dessous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être averti des nouvelles vidéos. Je vous remercie de votre attention. À bientôt